Salut à tous, c'est Sky Spirit, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Vival ModCraft Donc euh, bon voilà, je suis euh, plutôt content euh, de vous retrouver sur Vival ModCraft euh, Parce que moi j'adore cette série, franchement euh, Pour moi c'est ma, ma série préférée, parce que c'est celle que, que je prends le plus de plaisir Que je m'amuse le plus à tourner les épisodes euh, Donc euh, voilà donc aujourd'hui, comme j'avais dit dans le dernier épisode, on va faire un petit peu de Thermal. Enfin, Thermal Expansion, Thermal Dynamics et Thermal Fondation, si je ne dis pas de bêtises. Bref, on va faire un petit peu de Thermal. Donc, l'autre fois, on s'était arrêté. Pourquoi j'ai arrobasmecha S'il te plaît Merci. L'autre fois, on s'était arrêté... Arrobas... Pourquoi j'écris un mage? Euh, euh, on s'est arrêté à Thermal expansion et euh, on avait fait. Euh, je sais plus. On avait fait quoi? C'était si, si. c'était ça là, le petit Ardened Energy Cell. C'est. Et celui-là, oui. Ardened Energy Cell. Donc, euh, bon, là, je pense qu'il doit être plein. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plein aussi. Pour être remettre un petit saut. Ouais, donc euh, bon, voilà. Euh, C'était plutôt cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire aussi Oui, j'aurais bien aimé faire. Euh, je sais pas si c'est dans Thermal. Euh, D. Comment ça s'appelle euh, D. D. D. Mm -hmm. oublié, nous. Ah. jet pack je sais pas si ça euh, c'est euh, dans thermal mince Arrobas Jetpack juste Jetpack ah là si il y avait celui de mécanisme mais que j'ai pas trouvé et ça c'est quoi c'est industrial craft et industrial craft donc faudra qu'on fasse un petit peu d'industrial craft aussi euh, donc pour l'instant on voulait faire donc du thermal euh, voilà euh, C'est quoi cette arrache métrique? Alors, thermal je pense qu'on va faire plus rapidement le tour parce qu'il n'y a pas grand chose euh, à part du stuff. Bon, il n'y a pas euh, énormément, énormément de choses à faire. Euh, donc, peut-être un redstone for nice Ouais, non, en fait, on peut pas en avoir des briques. Ouais, il y a quoi d'autre? Pulvériseur, ça, j'en avais déjà un. So, mille du bois, une hache. Ouais, ça on peut peut-être le faire. Attends, 100 so 000 Donc, il nous faut du bois, copper, reception coil, ouais, et puis machine frame et euh, une hache. Alors, on va prendre du fer, du copper, euh, machine frame, ça se fait comment ça Machine frame, oui, alors aujourd'hui c'est très le craft. Euh... Machine Frame, Silver. Ah la Basic Machine Frame. Du verre, du fer et de l'état Alors, il nous faut aussi du tin, je crois c'est ça. Ouais. Euh, il nous faut de l'or et de la redstone. Hop. Je pense qu'on doit être plutôt euh, pas mal. Bon, par contre, on l'a par stack, mais... On est plutôt bien. Donc euh, voilà. Oh. Euh. Ah, mais. Attendez. Ah, mais c'est bon en fait. Regardez. On a déjà des glaces en état, On a déjà des trucs en copper. C'est juste nickel. Hop. Alors. Donc on va faire ça ça ça hop voilà je crois c'est avec du fer, ouais ça, hop une petite hache des familles, hop on met ça là là, ça là, là hop, voilà un petit craft simple pour le saut 1000, je sais pas du tout à quoi ça sert mmh, bref Hop là, saut mille. Je sais pas. Est-ce que non, on peut pas mettre du bois, on peut mettre, non. Redstone, peut-être. J'en ai aucune idée. Bref, c'est pas grave, on va te remettre ça. C'était là. Ça, c'était là. Mince. Hop, de l'or. Ça devait être là, de l'étain c'était là, et du copper que je n'ai pas utilisé c'était là. Voilà, alors donc, ensuite il euh, y avait quoi d'autre euh, Soumille, induction smelter, ouais, et de l'invar, on peut le faire. Euh, de l'invar, de l'invar, je n ai, non, c'est iron, invar. Ouais, attends. Induction Smelter. Hmm. Machine Frame. En fait, savez quoi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Là, on prend tous les trucs en état. Hop. On du fer. Euh, de Linvar aussi, d'ailleurs. Qui est... Euh, lui. Lui. Invar, voilà. Alors, juste, c'est pas là que ça se fait, c'est là. Juste, je vais faire ça. Comme ça, j'aurai plein de machine frame. Et donc, ensuite, ça se fait comment Ton machin. Redstone Reception Coil, bien sûr. J'en fais 4. Hop là. Alors, donc, on avait dit ça. Enfin, on n'avait rien dit, mais c'est comme ça. Comme ça. Et il me faut un saut. Hop. Voilà. Induction Smelter Mon anglais, c'est toujours pas amélioré euh, Ensuite, on a quoi Magma Crucible Invar Nether orbriques on a même pas été dans le désert Faudra peut-être qu'on y aille Fluid Transposer, ouais On va faire ça Faut du verre Faut du copper aussi j'ai vu il faut des copper gear pour les copper gear c'est du copper Ah mais j'en avais dans le coffre bon c'est trop tard Hop. voilà flux de transposer on a quoi d'autre flux de transposer glacial précipitator un piston, ouais. J'ai pas de bois. Attends, on va te prendre des copper gear Hop. Alors, donc, non. Pour faire le piston, c'est pas comme ça, c'est ça. Ça, j'ai pas de cobble. Je suis con, j'ai de la cobble en fait pourquoi je dis j'ai pas de cobble alors qu'en fait j'en ai hop pire j'en ai en haut de la cobble on ira en chercher après par contre ça fait longtemps qu'on n'est pas ressorti en haut faudra peut-être qu'on aille faire une petite exploration ou quelque chose comme ça euh donc ça je crois que c'était ça non ça c'était pas ça c'était là là la glacial precipitator. Et puis on va faire quoi? Une news très haut là. Un accumulator. C'est pareil. c'est clic assembler. On va te faire ça. Je suis pas tingle. Je suis pas non, je suis c'est vrai. Je suis bête. Non, je suis quoi là? Oh, de l'électrum. Tiens, qu'est-ce que ça fout là, ça Bon, je sais pas trop ce que ça fout là, c'est pas grave. Euh, ouais, on va pas faire ça. C'est qu'assembleur, non C'est qu'un fuseur, phonique, c'est un tort. oh là Oh Euh, ouais, en fait, on va faire ça. De l'étain. Euh, Hop ah, pardon. Hop, voilà, je regarde les yeux. Euh, ça... Euh, c'est quoi, clic assembleur Il faut un coffre. Hop là, voilà. Hop. Ok, good. Voilà. Les patates. Hop, alors, là, là, là, voilà. Oh, j'ai rien compris. Ah si, il faut mettre le seau, ça va remplir, machin. Attends, si j'ai bien compris, tu mets le seau là, là, ça va remplir. Et là, tu mets le seau là en ampli, et là, ça remplit le seau. Voilà, j'ai compris. Alors, hop. on ça se sert totalement à rien, hein, on est d'accord, parce que pour remplir le seau, t'as juste à faire clic droit sur une source d'eau, mais... Hmm, hop, là alors ça c'est où ça c'était de l'invar ça va là ça c'est de l'or ça c'est du teint je commence à me faire un petit peu mon rangement chelou hop hop là ça c'est dans le coffre bon on va aller faire un petit tour dehors Parce que bon, sur thermal, il n'y a pas grand chose. Peut-être qu'on commencera d'ailleurs euh, dans cet épisode-là si j'ai le temps. Je ne sais même pas combien de temps ça fait. D'accord, ça fait déjà 10 minutes. Euh... Oh. On va prendre un petit peu de cobble. Là. Hop. Alors, comment ça se passe dehors Il fait nuit on va aller récolter hop. hop hop hop on récolte lui il reste un petit peu d'eau encore Je j'avais été remettre un petit peu avant l'épisode mais par contre ça bouffe l'eau mais à une vitesse j'ai pas de patate cuite non j'ai pas de patate cuite ok on va aller te mettre de l'eau Ben Et non, le chatra de le vider. Ok, c'est cool, c'est plein. Ok, allez, on rappelle. Ok, c'est tout cool. Un, deux, voilà, nickel. Ok, ça remplit. On va aller faire un petit tour. J'aurais juste aimé crafter un jetpack, mais c'est pas grave. On ira en crafter un plus tard. Et oui, mon PC, bon, il tourne un peu mieux, donc euh, je me suis mis en 6 chunk pour faire du modé. sert pas à grand chose c'est vrai sauf pour voir le, le magnifique décor ça fait encore pas beaucoup de cheat chunk mais ah, avec le petit village qui est par là bas d'ailleurs je sais même pas pourquoi j'ai pas mes waypoints d'accord j'ai plus de waypoints je suis très content Okay. ok ouais donc oh quand on est dehors en fait j'ai pas le pc de la nasa hein. hop voilà c'est plutôt cool ok ok ok ok Oh. Je euh, suis sûr la niquette décor. Ah non c'est vrai. Les creepers ça pète pas le décor. J'avais oublié. Enfin j'ai défini ça dans les game rules. C'est tellement badass quand tu le dis en anglais c'est fait. Game rules. Alors que quand tu le dis en français c'est fait. règle de jeu. J'ai mis les règles de jeu. Ah, C'était très bien mes règles de jeu. Hop, allez on monte, montons les escaliers. You can do it. Yes you can. Do it. Oh, j'entends un zombie. Attends, mon casque il est pas au max. Non il est pas au max, c'est bon. Tant mieux, je suis pas ok mais ouais. Je sais même pas si j'ai encore des patates euh, des patates que je peux faire chauffer ou des patates déjà chauffées. Euh, non. non plus non plus Attends, on va aller te faire chauffer des patates parce que c'est bien beau tout ça mais moi j'ai faim c'est déjà repoussé un petit peu de patate il y a du charbon là, là dedans voilà bon bah ça fait déjà 18 minutes d'épisode euh, ouais je pense pas qu'on va se relancer dans un truc fou de l'infini bon. voilà bah, bah savez quoi on va les faire euh, on a fait, on a été regardé un petit peu. On va aller faire un petit peu le tour pour voir euh, les éoliennes et tout machin. J'ai pas refait, j'ai pas trop avancé dans, dans ça, dans le mécanisme. Je peux peut-être juste, juste me crafter mon jetpack. Ouais, alors c'est où ça? Euh... Non, non, non. Jetpack pire on a le temps hein. C'est quoi ça jetpack électrique jetpack On va faire un électrique Alors il faut des trucs Advanced Ça je sais faire Iron item Ah oui c'était ça Il fallait du bois et du fer Ah d'accord il va falloir beaucoup de bois Beaucoup de fer je le sens Parce que vous voyez J'ai fait celui là mais je sais pas, comment on met du gaz dedans Enfin même toi j'ai pas hyper euh, beaucoup cherché mais... Euh, euh... Je sais pas parce que tu vois, là quand t'arrives là, ça fait gas burning generator, ok machin truc Biogaz Et tu vois je sais pas trop Mécanisme On va regarder s'il y a un truc avec du gaz Alors ça je pense pas faut plutôt trouver un truc avec une tête de machine hop là micro tu viens là nickel caloxydor condensateur électro-expirateur okay. c'est un tu mets dissolution tu mets quelle rocheur crystalliseur c'est un ça c'est des tanks fluide pénicheur. laser Laser amplifier, Laser Tractor, Item Solar Neutron Activator, Oxydum, je sais pas trop quoi là. Enrichissement Chamber, osmium Compresseur, Combineur, Crusher, Digital Mineur, Task basic, Ouais, d'accord. Après, ça c'est le level supérieur. Euh, là, il y a quoi Il y a ça, Métallurgique Infuseur, Purification Chamber. Nerdy set Smelter, les porteurs, electric pump, electric chest, charge pad, logistical Sorter. Euh... Ah attends Bah oui Attends, il est où le jetpack Il est là. De l'hydrogène. Ouais, je sais pas comment ça se fait. Attends, je suis bête, moi. Hydro. Comment on fait de l'hydrogène Mmh. Attends. D'accord, ça j'avais bien compris, mais comment on fait comment on fait cette fucking hydrogène Je n'ai pas compris. Faudra que ouais, au pire vais regarder sur Google. Hein. Jetpack, donc on disait Bad box, des plaques, de la glowstone, d'accord, j'ai pas. Non, il y a quoi Redstone. On peut faire celui-là. Ouais, du biogaz. Mais ça, du biogaz, je sais en faire. Ouais, pareil. Et puis, un truc basique. Ah bah ça, j'en ai. Et de la redstone, ouais. Et tin, ouais. Ça, c'est simple, ça. D'ailleurs, toi, tu peux retourner dans le coffre. Tu me sers à rien. J'ai quoi là-dedans J'ai rien là-dedans. Euh, alors, redstone, on va en prendre un petit peu. Tin, on va en prendre un petit peu. Du fer, on va en prendre. Euh, il m'en faut... Voilà. Ok, le marteau. Alors, il m'en faut quatre. Là, hop, je crois que c'est ça. Ouais, en fait il m'a fallu que deux, c'est pas grave. Euh, Universal Control, là, je n'ai pas là-dedans. Enfin, Basic Control Circuit, j'en ai pas non plus. Que j'en ai là, non, non. Je crois que c'est avec de la redstone, non. Avec du fer. Non, ça c'est à redshell alloy. Avec de l'étain. Je sais pas comment on fait du basique contrôle circuit, moi. Attends, ouais. Alors calme-toi. Mais ok. Osmium, d'accord. Ok, alors ça, ça va là. Et Osmium, il va là. Ok, basique contrôle Circuit. Pourquoi tu veux pas Mais je suis con, je prends du lead en plus. C'est l'Osmium, c'est juste au-dessus. Ok, 111. Ok, alors, hop, vas-y, contrôle, circuit. Alors, ensuite, euh, il nous faut ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, voilà. Et alors, après, tu auras juste à le remplir avec, euh, c'est quoi déjà IC2, je crois. Yes. Ouais, non. C'est pas ça, industriel et au oh. triel industriel craft. De Ah, il ya des choses à faire sur industriel craft hein. ou dis donc, oh là là, il va y avoir des choses à faire. Par contre, il y a 26 minutes. Quoi, on aura crafté un jetpack, mais il faut pouvoir le remplir avec geothermal, water mill, solar panel, windmill, milk, nucléaire, réacteur, radioscope, then fluid, sterling, kinetics, déporteur, tesla, machin thermal Attends, c'est quoi On va écrire biogas ga et on ne saura jamais je crois qu'en fait il faut en trouver du biogaz générateur pour voir générateur, thermal générateur, radioscope, générateur, simple, générateur, stirling, générateur, kinétique, générateur steam, générateur, ouais euh, kinetic -steam, électrique kinétique, steam, électro, kinétique, kinétique, kinétique, water, stirling, kinétique Uh, Radioscopie, électrique hit générateur bio-générateur. Attends, mais comment on fait ça? Ah, du biofuel. hydrogène attends comment on fait de l'hydrogène ouais attends c'est quoi ça air condensateur rotary condensateur liquide hydrogène quand tu fais ça quand tu fais de l'hydrogène d'accord ça m'aide franchement beaucoup tu fais de l'hydrogène avec de l'hydrogène bon j'ai regardé un petit peu comment tu fais, parce que là, j'ai rien compris. Mais alors, vraiment rien. Vraiment rien de rien. Bon, bref. Bon, j'espère que cette vidéo où j'ai carrément galéré, en plus, on n'a toujours pas... En fait, on n'a rien fait. Hein. être très clair là-dessus. Je n'ai rien foutu. À part faire des jetpacks qui, en plus... J'arrive pas à les faire marcher. Je croyais que je pouvais en faire en plus. Il reste que le dernier jetpack. On essaiera d'aller dans le nether et de faire un électrique jetpack. Bon, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Et surtout, vous abonner à la chaîne. Euh... Vous pouvez aussi me dire d'ailleurs dans les commentaires, enfin j'irai aussi chercher de mon côté. Et vous pouvez me dire dans les commentaires euh, Si vous euh, comment si vous savez comment on peut faire du biofuel ou des choses comme ça bon bref Voilà tu sens Tu sens le truc impossible à faire ou de l'hydrogène aussi j'irai chercher de bon, euh, toute façon je vous dirai ça dans le prochain épisode qui sortira avant la fin de la semaine Et moi euh, entre C'est quoi ça Qu'est-ce que c'était Ah La merde On a 50% Ouais Voilà Et moi je vous dis Salut à tous C'était sky spirit Bon en fait c'est bon J'ai trouvé comment faire Je vous expliquerai tout ça Dans le prochain épisode Youpi Ouais. Allez, salut.